Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, répondre euh, très brièvement à une question fondamentale qui m'a hanté aussi euh, pendant pas mal de temps. Alors dans ma précédente vidéo je vous avais parlé aussi d'une autre question qui m'avait hanté pas mal de temps, c'était euh, « qu'est-ce que l'amour euh, ?» Donc je vous renvoie à ma précédente vidéo, mais euh, pour euh, cette autre question fondamentale, euh, c'était « Qu'y a-t-il après, après la mort ?» Alors, euh, c'est une question qui m'a pas mal hanté. Euh, donc, j ai, j ai, j à l'époque, je n'étais pas euh, converti euh, totalement au catholicisme. Donc, j'ai un peu fait mes recherches par moi-même et j'ai j'étais tombé enfin, de fil en aiguille sur les, les témoignages, sur les expériences de mort imminente. Avec euh, notamment ce fameux tunnel blanc. Euh, les gens qui, qui, qui ont vécu ce type d'expérience euh, euh, ont, ont souvent ont changé radicalement de, de vie. Euh, donc, euh, ces gens donc euh, ont, et, ont été euh, cliniquement morts, euh, mais seulement d'une manière très temporaire. Euh, donc, l'encéphalogramme était plein, plat et, euh, et euh, donc euh, ils ont été déclarés cliniquement morts pendant quelques secondes, quelques minutes, et pendant ces, ces, ces quelques minutes, ils ont tous vu euh, ce fameux tunnel blanc, euh, entre autres, euh, mais c'est le, le point vraiment euh, central. Euh, donc il y a une autre réalité euh, après la mort. C est, c est, si vous faites un peu de, des recherches là-dessus, vous, vous en... Je pense que même les plus rationalistes d'entre vous pourront parvenir à cette conclusion. Et d'ailleurs, moi-même, euh, moi j'ai vu ce tunnel blanc. Euh, bon, J'étais allongé sur mon lit en, en train d'écouter un, un CD de, de trip-hop. Et, euh, et euh, effectivement, je me suis assoupi un peu... Euh, un peu Enfin, de, de, de, je me suis assoupi et j'ai vu ce, ce tunnel blanc et j'ai ressenti euh, un profond bien-être, euh, comme mon, mon corps était léger, etc. Je voulais aller vers, vers cette lumière blanche, mais, mais j'ai tout de suite. Euh, je me suis réveillé, j'ai senti toute la lourdeur de, de mon corps. Bon, l'expérience s'est arrêtée là, mais. Mais voilà, à l'époque aussi, j'étais imprégné de philosophie orientale, notamment euh, le bouddhisme et, euh, et je croyais en la réincarnation mais euh, la réincarnation est une est, une, euh, est, un, est un mythe est une, est une erreur euh, je vous renvoie à, à, à la Bible à Hébreu chapitre 9 euh, verset 27 le sort des hommes est de mourir une fois, une seule fois et puis d'être jugé donc euh, et je pense que c'est une bonne chose. Parce que euh, quand on y pense, la réincarnation est assez.. Euh, comment dire euh, C'est un véritable calvaire, en fait. De sans cesse revenir dans la matière. Euh, enfin. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe euh, au moment où on meurt Donc là, euh, en fait, toutes les réponses que je vais apporter, c'est la doctrine catholique qui l'apporte. Euh, donc en fait nous sommes euh, nous avons un corps et une âme donc notre âme est immortelle et notre corps euh, charnel est mortel mais euh, dans le credo on croit en la résurrection de la chair et, et la, notre corps ressuscitera encore glorieux euh, après la fin du monde et après le jugement dernier mais euh, donc quand on meurt notre âme quitte le corps notre âme on parle d'un fil d'argent Très fin qui, qui relie l'âme et le corps ce, ce fil est coupé on passe en jugement devant Dieu qui nous jugera selon euh, nos œuvres, donc selon le bien selon le le beau le juste et, et, et selon le degré de vérité euh, auquel on aura atteint donc il y a trois destinations après la mort euh, il y a trois destinations euh, donc il y a le, le le purgatoire, l'enfer et le ciel sachant que le purgatoire est une destination temporaire donc à la fin du monde il ne restera plus que le plus que le ciel et l'enfer euh, donc pour entrer au ciel il faut être pur notre âme doit être totalement pure euh, donc c'est pour cela que Dieu a créé le purgatoire il y a différents niveaux de, de purification euh, le purgatoire peut être assez long hein, la, la Maria Sima dans ses révélations, donc Maria Sima c'est une, une mystique autrichienne qui est morte il n'y a pas si longtemps, je crois en 2005. Elle, elle avait un charisme très particulier c'est que les âmes du purgatoire bah, le, venaient la voir et, et, et lui, lui parlaient. Et donc elle disait que la moyenne, la moyenne de temps en purgatoire est de 40 ans. Sachant que euh, la Sainte Vierge a dit euh, à Sœur Lucie, à Fatima, en, donc en 1917, elle a, elle a révélé que euh, qu'une âme euh, resterait au purgatoire jusqu'à la fin de, du, du monde. Donc ça peut être euh, vraiment très long. Donc. Et sachant que le purgatoire, c'est un feu purificateur, donc c'est quand même assez douloureux. Euh. Donc euh, il ne restera que le, le ciel et l'enfer euh, à la fin des fins. Et il, il sera impossible de passer de l'un à l'autre. Sachant qu'en enfer on souffre terriblement. Euh, et qu'au ciel, au contraire, euh, nous, nous jouissons de, de Dieu en fait. Donc là je vous renvoie au catéchisme. Euh, de l'église catholique je vous mettrai les, le, le lien vers ce site qui est, qui est très bien fait euh, que ce site donc euh, vous voyez il euh, y, y, y a quelques articles sur l'enfer et le ciel de, du catéchisme que, que je vous laisse à, à la lecture c'est voilà, assez court euh, donc euh, à l'heure actuelle, il n'y a que Jésus et Marie qui, qui ont leur corps glorieux et au ciel. C'est-à-dire que euh, il faudra, pour, pour tous les autres saints qui sont au ciel, il faut qu'ils attendent euh, la fin du monde et la résurrection de la chair pour, pour que le, leur, leur corps euh, réintègre leur âme, euh, ou plutôt que leur, que leur âme soit encore soit, soit unie. Euh, euh, soit unis euh, au, au corps en fait donc euh, si, si vous voulez euh, si vous voulez euh, plus euh, approfondir ces, ces notions donc c'est les fins dernières euh, je vous conseille ce petit livre euh, qui fait 64 pages c'est un tout petit format et euh, voilà il c'est d'un prix très modique et cela pourra compléter euh, ce que je vous ai dit euh, Uh, voilà, que Dieu vous bénisse.